Bah pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu une compression très forte sur les salaires euh, ces derniers mois, ces dernières années même. Il euh, y a très rapidement, on peut dire que, par exemple, dans la fonction publique, euh, le point d'indice qui a été gelé pendant près d'une douzaine d'années, plus dans le privé, les salaires qui ont plutôt stagné, en tout cas qui n'ont pas augmenté comme l'inflation, la productivité. C'est une des raisons pour lesquelles ça monte très, très fort sur les salaires en cette rentrée euh, 2021. Bah les exigences, c'est à la fois l'augmentation du SMIC. On a bien vu que le gouvernement a été plus ou moins contraint d'augmenter un tout petit peu le SMIC, d'une trentaine d'euros, 35 euros environ, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut tout de suite augmenter le SPIC de moins, euh, le, le revaloriser pour le porter à au moins 2 000 euros. Il faut l'augmentation des minima dans les branches, parce que là aussi, les minima n'augmentent pas aussi vite que l'inflation, n'augmentent pas aussi vite que la productivité. Donc, il faut impérativement qu'il y ait des négociations dans les branches avec des augmentations euh, des minima. Et puis, des négociations dans les entreprises pour augmenter tout de suite les salaires directs, ceux qui sont versés directement sur, euh, sur les bulletins de paye. Euh, des travailleurs euh, Mobiliser le 5 octobre, euh, bah, parce que la situation, euh, notamment dans le secteur de la santé, est vraiment euh, très difficile en ce moment, mais comme partout ailleurs, euh, et malheureusement, euh, malheureusement j'ai l'impression que ça va, ça va continuer si, si on ne se mobilise pas, les annonces du gouvernement ne sont pas là pour nous rassurer, euh, les semaines qui arrivent vont être difficiles et la question des emplois, la question des salaires euh, et la question de la protection. La défense de nos acquis sociaux est plus que jamais à l'ordre du jour pour tous les travailleurs dans ce pays aujourd'hui. Donc le 5 octobre, euh, voilà, on, on va rentrer dans l'automne. La, J'ai l'impression qu'on va rentrer dans les choses sérieuses. Les annonces de, du président de la République autour des retraites euh, sont pas du tout rassurantes. Euh, le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale, pour nous les hospitaliers, euh, s'annonce comme de nouvelles coupes budgétaires. Et donc, et donc des conditions de travail, des conditions de recrutement, des salaires, encore euh, en deçà de, de, de ce qu'il faut pour la population. Donc oui, plus que jamais mobiliser pour mettre un coup d'arrêt à cette politique de destruction. On a mis ce T-shirt là parce qu'on fait partie d'une entreprise américaine qui nous a racheté il y a cinq ans et euh, jour pour jour, et qui ferme et qui délocalise à l'étranger. On lâche rien, interdiction des licenciements, interdiction de transférer le savoir-faire français à l'étranger. Hors de question pour une, une entreprise américaine qui gagne de l'argent, auquel l'État donne 3 millions d'euros de CICE et de CIR, et hors de question, donc nous on se bat pour les emplois. Non, on n'est pas heureux, on a eu euh, des augmentations de merde, on a eu un plan social de merde. Donc euh, non, on n'est pas du tout heureux. Et, euh, et puis après, on ne se bat pas que pour Airbus, on se bat pour l'ensemble de la société française, la, la réforme chômage, la réforme des retraites, euh, pour éviter qu'elle démarre et qu'elle soit très régressive. Mais aussi l'emploi, qui, euh, on voit les, les autres boîtes de la métallurgie, notamment, qui sont, en, qui sont en plan social. Je suis là pour la défense de l'emploi dans la fonction publique, les moyens dans la fonction publique. Il y a eu une crise sanitaire importante. On a vu qu'il y avait des besoins grandissants dans différents secteurs de la fonction publique et donc il y a besoin de recruter. Il nous manque facilement entre 300 400 voire 500 euros par mois. C'est un sondage quand même qui a été fait sur tous les sites, par exemple de PSA, mais voire ailleurs aussi. Donc, autant, autant donné, en plus, étant donné que, que les entreprises font quand même des milliards de bénéfices, rien qu'au premier semestre, PSA, quoi, Stellantis a fait plus de 6 milliards de bénéfices. Euh, nous, on ne voit pas la couleur de cet argent-là, donc euh, on doit réclamer notre duche. Eh bien en fait nous on est intermittent de l'emploi et donc euh, ça se traduit que le gouvernement souhaiterait que nous arrêtions nos contrats courts, d'enchaîner des contrats, des contrats courts, donc il ne comprend pas la spécificité de notre métier. Et, euh, et du coup, on est vraiment pénalisé. On l'a été énormément pendant la crise, mais l'assurance chômage, la réforme, nous pénalisera encore plus. Plus d'ouverture de droit, plus, plus rien, on ne on va, on va plus pouvoir travailler. Et nous, en tant que salariés à contrat, déter, à contrat déterminé, euh, on ne va plus pouvoir les enchaîner alors qu'on fonctionne comme ça. Moi, je suis accompagnatrice dans le tourisme d'affaires. Donc j'ai plusieurs clients et pour plusieurs missions dans l'événementiel. Je ne peux pas travailler pour une seule et même société. C'est impossible d'être en CDI dans mon cas de figure.